Hey, Yorana Gang famille, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, c'est une vidéo très très très très spéciale. En fait, c'est le commencement d'une nouvelle aventure parce que comme vous pouvez le voir, j'ai un décor. Oui voilà les amis, ça fait depuis un moment que je rêvais d'avoir un décor. Donc pour le moment c'est pas le décor définitif. On va dire c'est un début, début de fond de vidéo YouTube. En tout cas ça me fait trop plaisir de pouvoir me poser et enfin discuter avec vous. Je vais être franc avec vous. J'ai beaucoup fait de vidéos de vlogs où je partageais mes aventures, je vais vous emmener avec moi à l'extérieur, etc. Vous faire découvrir un peu, vous faire voyager et découvrir la Polynésie. Et là j'ai décidé de changer de cadre, de mélanger un peu tout ça avec des vidéos. On est posé, on discute entre toi et moi. Voilà. Bon, en fait j'espère que tu vas bien. Voilà, dis-moi en commentaire si ça va de ton côté. En tout cas, ça me fait trop plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Mais tout d'abord, je vais vous laisser avec une vidéo qui me tient beaucoup à cœur. C'est un moment passé avec mes grands-parents au K-5 Mais qu'est-ce que le K-5 Le K-5 c'est la fête des morts. C'est une vidéo que j'ai filmée il y a quelques semaines. Franchement, en ce moment, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Je n'ai pas eu beaucoup de motivation à monter les vidéos. Donc, du coup, j'ai décidé de faire ce format là parce que c'est plus facile pour moi. Je sais pas, j'avais besoin de changer des vlogs. Je voulais faire quelque chose de posé avec un fond derrière et vous montrer aussi en même temps des vidéos à l'extérieur je vous laisse avec la suite de la vidéo j'espère que vous allez aimer et puis on se retrouve juste après ça c'est parti let's go Hey les j'espère que vous allez bien vers cette nouvelle vidéo dans ce nouveau vlog ça me fait trop trop trop plaisir de vous retrouver aujourd'hui ce matin j'ai été faire du sport et là maintenant on va aller au K5 je sais pas si vous connaissez le k c'est une tradition chinoise ici à Tahiti c'est quelque chose que j'avais pas fait depuis très très longtemps je crois la dernière fois que j'ai fait le K5 j'avais 6 ans voilà, maintenant, bah, hein, j'ai plus 6 ans. Je suis curieux de cette tradition-là et je trouve que c'est important de se rapprocher de cette culture-là. C'est plutôt les personnes âgées qui le font souvent parce que les jeunes ne sont plus intéressés par ça. Je voulais vous emmener avec moi, vous faire partager cette culture et puis euh, bon, on va découvrir tout ça ensemble. Allez, c'est parti, let's go Voilà les amis, on est actuellement sur la tombe en fait de, des parents de mon grand-père. Et puis là, ils sont en train de faire la préparation euh, de la cérémonie, si je puisse dire, ouais uh oh, oh, oh. i hate all this over thing ça fait beaucoup. 100 milliards. 100 milliards. Ah je partage, il n'y a pas milliers, hein. as euh, Non, comme comme, t'as pas Mia. partage, je suis Je Je suis Je suis Je suis Je Je suis 那裏另一幆 Aïe, pour y regarder, je Are you all my personal? I'm All my person? <laughs> <laughs> Thank you. A bad. 就會 Voilà les amis de retour à la maison J'espère que vous aurez apprécié ces images-là En tout cas, ça me fait vraiment super plaisir de pouvoir passer ce moment-là avec mes grands-parents C'est un moment très spécial Là, nous avons rendu hommage aux parents de mon grand-père Voilà, son papa et sa maman ont brûlé de l'argent, ont brûlé des vêtements on servait du vin Pour que tout ça monte au ciel Et pour qu'on les apporte euh, richesse Protection, bienveillance Voilà, Mon grand-père a fait des prières En tout cas, ça m'a beaucoup touché de voir ça Comme je l'avais dit dans la vidéo, ça faisait un long moment Que je ne suis pas retourné bah, faire le cassin Avec mes grands-parents Parce qu'en fait, euh, c'est quelque chose qui n'intéresse plus trop euh, La jeunesse d'aujourd'hui Et ce qui m'a beaucoup touché C'est lorsqu'on est revenu pour manger Il y a mon grand-père qui m'a dit bah, qu'il est triste Parce qu'en fait, il sait pas. Euh, il m'a dit Mais qui va s'occuper de sa petite maison, il m'a fait ça, il m'a sorti ça comme ça. Qui va s'occuper de ma petite maison Et donc du coup, je regarde ma grand-mère, j'ai dit mais mais qu'est-ce que qu'est-ce que Kum Kum En fait, Kum Kum, ça dit grand-père. Qu'est-ce que Kum Kum Il raconte du coup. Et ma grand-mère, elle a dit bah ben, sa petite maison, en fait, ça signifie euh, euh, le cimetière, c'est-à-dire là où il se enterré. Il se demandait en fait euh, de qui euh, ses enfants ou ses petits-enfants allaient s'occuper parce que comme on voit qu'on n'est pas très intéressé par tout ça. Et, et voilà, ça m'a beaucoup touché qu'il pense déjà à ça. Mais après, je l'ai rassuré. J'ai dit, ne t'inquiète pas, il y aura au moins euh, un de tes enfants, un de tes petits-enfants, peut-être moi, voilà, peut-être les autres aussi, mes cousins, mes cousines, qui vont s'occuper de toi, qui vont s'occuper de ta petite maison, entre guillemets. Voilà, j'étais très ému en fait de vivre ça et, et de partager ces, ces petits moments-là avec lui. Enfin, ces grands moments parce que... C'est quelque chose de hyper, hyper important pour lui. Chaque année, c'est obligé. Chaque année, il va au cimetière bah, avec ma popo. Voilà, c'est aussi le petit message que je souhaiterais faire passer aussi euh, bah, à travers cette vidéo. C'est que voilà, les, les grands-parents ne sont pas éternels et profitez à fond de ces petits moments avec eux. Parce que, voilà, c'est des moments juste inoubliables et qui resteront gravés à jamais dans votre cœur et dans votre mémoire. Alors, les amis, le but de cette vidéo, c'est quelque chose que vous attendez depuis très, très, très, très, très longtemps. En tout cas, vous avez été super nombreux à m'envoyer des messages. C'est quand que je vais faire une foire aux questions. Une FAQ. Ouais Voilà les amis, je profite de cette vidéo, la gang family, de me poser toutes vos questions sur cette vidéo-là. Voilà, cette vidéo, ça sera la vidéo de foire aux questions. Vous pouvez me poser tout ce que vous voulez dans les commentaires. Vraiment tout, je répondrai à toutes vos questions dans une prochaine vidéo Avec ce cadre là, ce magnifique cadre N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires N'hésitez pas à partager également cette vidéo là pour toutes les personnes bah, qui veulent me connaître un peu plus Aujourd'hui le pouvoir est entre vos mains C'est à dire que vous me posez toutes les questions que vous voulez en commentaire juste en dessous N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner aussi si ce pas encore fait d'activer la cloche de notification pour être au courant de la prochaine vidéo Normalement la prochaine vidéo c'est celle où je réponds à vos questions Donc n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous souhaitez Juste en bas de ces commentaires-là, et puis j'y répondrai ben, à la prochaine vidéo. Alors, les amis, sans transition, je voulais vous faire un unboxing. Ça va être un unboxing de chez l'Occitane. Voilà, je voulais vous montrer les différents produits que j'ai reçus. Tout d'abord, il y a cette pâte modelante cheveux. Je fais ma youtubeuse beauté. Là, c'est une pâte modelante pour les cheveux, et ça ressemble à ça à l'intérieur. C'est tout blanc. Oh là là, ça sent super bon, les amis. Oh, regardez-moi la texture. En fait, c'est pas vraiment une pâte solide. Elle est un peu plus une pâte comme une crème, en fait. Comme vous pouvez le voir ici. Alors, je pourrais pas laisser ce sort parce que vous voyez, il y a Mr. John qui est déjà passé par mes cheveux, qui m'a déjà coiffé. Je vous partagerai une story sur Instagram. Donc, si vous me suivez pas sur Instagram, t'es allez tout de suite me suivre voilà pour ne pas rater tout ce que je fais tous les jours en tout cas j'ai hâte de tester cette pâte là et merci à l'équipe de l'Occitane pour cette magnifique pâte modelante pour les cheveux et ensuite les amis, prochain produit c'est un kit pour les hommes sans les essentiels Homme de chez l'Occitane en Provence Alors je me souviens l'année dernière Ils avaient fait la même chose Avec des décorations de sapin de Noël Avec beaucoup de produits femmes Et cette fois-ci je crois que c'est leur première box pour hommes Je suis super content de pouvoir vous présenter ça Ça ressemble à un sapin de Noël Vous savez quoi Ça fait être une jolie décoration pour mon enfant Regardez, je vais le mettre par ici Là, ça va faire partie de mon prochain décor les amis Dans la prochaine vidéo vous allez retrouver ça dans mon décor Je vais le mettre là À l'intérieur il y a différents produits Je crois qu'il y a trois produits Et pour ceux ben, qui veulent garder la surprise ben, Du Coup, faites sur pause la vidéo et avancez Parce que je vais vous dévoiler ce qu'il y a à l'intérieur Et puis ceux qui veulent savoir à l'intérieur, ben, restez sur cette vidéo Alors, premier produit waouh ça sent juste super bon Le premier produit qu'on peut trouver C'est un soin du visage Fluide énergissant, c'est une crème hydratante Je l'ai déjà testé celui-là et franchement euh, Je l'adore carrément, attendez est-ce que c'est celui-là Ouais, c'est bien celui-là. C'est super hydratant et en fait, c'est ce que je mets le soir et le matin également. Mais je préfère mettre le soir parce que le soir, ça a une odeur juste incroyable et ça m'aide à mieux dormir aussi. Ensuite, il y a un savon, un savon extra doux. Et le dernier produit qu'on a, c'est un crème pour les mains. Et ça, j'ai jamais testé du coup la crème pour les mains. Et j'adore les crèmes pour les mains, je me souviens aux États-Unis. L'Occitane m'en avait fourni un, mais c'était pas celui-là. Ah ouais, mais regardez la texture, elle est juste top. J'adore, j'adore Oh my god les amis ça sent super bon Plus j'en ai besoin parce que regardez mes doigts Voilà regardez mes doigts les amis Ils sont très très très manches Donc du coup ça va beaucoup me servir Et d'ailleurs euh, Bonjour au bouton qui est là Il vous dit salut C'est bizarre, chaque fois que je dois tourner une vidéo Il y a toujours un bouton qui sort par-ci par-là Mais bon c'est pas grave On est entre nous, on est entre la gang family Entre familles Donc du coup le tout est fourni dans une magnifique boîte Qui ressemble à un sapin de Noël Et puis vous avez euh, le petit bandeau là Qui vous permettra bah, d'accrocher sur votre sapin Ou je le mettrai euh, dans mon décor ici D'ailleurs je vous ferai une autre vidéo sur comment bah, j'ai monté ce, ce décor là j'ai eu besoin de l'aide de beaucoup de personnes parce que vous savez que je suis pas très très habile de mes doigts à part pour hein, taper sur l'ordinateur avec un stylo bref, on s'en fiche <rire> voilà donc du coup j'ai demandé de l'aide peu tout le monde pour m'aider à faire ce petit décor là voilà les amis, bah, merci beaucoup à l'Occitane pour m'avoir envoyé ces produits là j'ai trop hâte de les utiliser et j'ai trop hâte aussi de découvrir bah, la sélection de Noël parce que je suis sûr qu'ils vont faire un truc de ouf Ah mince, bah, j'ai oublié un truc les amis alors c'est de la verveine mandarine mouche Mouche, pas mouche, mousse Mousse de douche shower room J'ai l'impression du coup c'est pour la douche Et pour ce, je sais pas c'est quoi en fait Le truc C'est comme la chantilly <coughs> Ok d'accord D'accord les amis j'ai compris mmh, Ça sent super mmh. oh, J'en ai mis deux pattes bah. Ouais c'est quand même cool oh Ça sent trop bon oh, là, là. Je, je sais pas si vous allez bien sentir oh Là c'est pas joli dans ma main et tout Mais en fait c'est de la mousse et en fait, tu te douches avec, si j'ai bien compris. Voilà, oh là mais je sais pas, ça part où cette vidéo-là, les amis? Bref. Donc voilà, c'est ça, j'irai, euh, bah, j'irai tester tout à l'heure, à la douche. Et comme j'ai dit, j'ai trop hâte de découvrir votre collection de Noël parce que je sais que ça va envoyer du lot. Et vous savez, les amis, que la période de Noël, c'est l'une de mes périodes favorites de l'année. J'attends ce moment avec impatience tous les ans. Cette année, c'est un peu différent, bah, avec la situation actuelle que l'on vit aujourd'hui. D'ailleurs, en parlant de la situation actuelle, j'aimerais vous partager une citation que j'ai vue sur Instagram, mon petit Citation de Anthony Ruiz, donc si jamais tu passes par là, yo. Je suis spectateur de la vie qui passe, acteur de mes décisions, debout toujours face au vent. Je ne sais pas où je vais, mais finalement, qui le sait vraiment Cette période est compliquée, la vie l'est encore plus. Et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'envie. Alors il faut être patient, un jour on s'en sortira. Je trouvais ce texte-là juste magnifique Je voulais partager avec vous Et puis euh, d'ailleurs si vous aussi vous avez des citations Des textes euh, positifs qui donnent de la joie, de l'amour d'humeur Qui donnent nostalgique ou qui vous touchent énormément N'hésitez pas à me mettre en commentaire Et peut-être ben, que je choisirai une de vos citations Pour euh, la partager dans la prochaine vidéo ici Avec ce magnifique décor Je pense que le mot décor je l'ai dit plusieurs fois Mais je suis tellement fier de ce décor-là Bon pour le moment franchement il n'y a presque rien J'ai mis toutes les décorations en fait ben, Qui concernent un peu ma chaîne YouTube Comme par exemple ce magnifique cadeau qu'on m'a offert c'est mes Lani, où il y a bah c'est ma chaîne YouTube T'dijonctée. Je vous ai également mis des lumières parce qu'en fait notre vie est colorée. Ouais non j'ai pas trouvé mieux. Parce que je trouvais ça joli en fait. Il y a ma raquette ici, paquet de taekwondo le sport fait partie de ma vie le taekwondo fait partie de ma vie classe ma ceinture noire de taekwondo ici j'ai mon sac en paure je pense que dans la prochaine vidéo vous allez voir ça au fond de mon décor parce que je trouve ça juste magnifique et en plus ça rappelle Noël et je pense que nous allons orner tous ensemble la gang family si vous voulez bien bah, ce magnifique fond de vidéo YouTube je compte sur vous bah, si vous avez des idées n'hésitez pas à me dire si vous avez des cadeaux à me faire bah, n'hésitez pas à m'offrir j'aimerais bien bah, exposer un peu parce que ce mur là franchement je pense que c'est notre mur cette aventure là nous la vivons ensemble et c'est pour ça que j'ai voulu aussi faire cette chaîne YouTube, c'est pour que nous puissions partager tous ensemble parce que plus qu'une communauté nous sommes une famille on s'appelle la gang family et merci de faire partie de cette famille là ça me touche énormément je vois que on est de plus en plus nombreux sur tous les réseaux sociaux sur cette chaîne youtube on va bientôt atteindre les 4000 abonnés c'est un truc de fou et franchement on s'est donné avec la gang family un challenge d'atteindre les 4000 abonnés pour noël c'est un truc de fou n'hésitez pas à partager cette chaîne youtube à tous vos amis que ce soit à votre papa à votre maman à vos frères à vos soeurs à votre cousin à votre cousine à vos copains à vos, copains, à vos copines à tout le monde Franchement n'hésitez pas à partager cette chaîne YouTube Tédigenté. Je vous prépare plein plein plein de surprises pour cette fin d'année Donc je compte sur vous les amis pour à fond partager cette chaîne YouTube Surtout abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et profitez, le plus important, profitez de cette vidéo pour me poser toutes vos questions Parce que c'est une vidéo fort aux questions Donc Les amis, la gang family, je compte sur vous pour me poser toutes les questions en commentaire Je vais y répondre dans une prochaine vidéo Et puis j'ai trop trop trop trop hâte de vous retrouver Alors les amis, je vais vous montrer ce que je porte Donc il s'agit d'un t-shirt de, de chez Kokai, voilà, juste ici Moi je prends de la taille S Vous pouvez prendre aussi mes jambes aussi Je mesure 1m75 et Puis j'ai un short ici de chez Veyma Sport Nike. Merci encore une fois du fond du cœur les amis la gang family d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait en cliquant juste en dessous le bouton rouge, d'activer la cloche de notification pour une prochaine vidéo. Et puis de me poser toutes les questions qui vous passent par la tête dans les commentaires. J'ai trop hâte de vous lire, j'ai trop hâte de vous répondre. Les amis, je compte sur vous. Partagez cette vidéo et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Et il ne me reste plus qu'à vous dire les amis, la gang family, prenez soin de vous. Mauru nana et à bientôt, ciao